Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode de l'objet à l'infini. En effet, par définition, la distance focale image est la distance entre la lentille et le plan dans lequel se forme l'image d'un objet à l'infini. L'infini en optique signifie que l'objet est à une distance très supérieure à la distance caractéristique du système optique. L'objet, ici, doit donc être à une distance très supérieure, c'est-à-dire au moins 10 fois, la distance focale. Coller la lentille à l'écran et l'écarter progressivement. Faire l'image de l'objet le plus lointain, ici les fenêtres du bâtiment d'en face. Pour plus de précision, dépasser la position jugée nette pour y revenir. Plus la distance focale est grande, plus l'image sera grande. Une fois l'image formée sur l'écran, mesurez à l'aide d'une règle ou d'un bande optique la distance focale, qui est la distance entre l'écran et la lentille. On utilise couramment pour cette méthode les lumières au plafond. celles ci se trouvent en général à 2 mètres au-dessus des tables. Les lentilles de distance focale inférieure à 20 cm peuvent être déterminées avec une bonne précision ainsi. On fait l'image des lumières sur la table. Celle-ci étant souvent très lumineuse, on peut y accoler un diaphragme. Lorsque l'image est nette, la distance entre la table et la lentille est la distance focale.